Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Donc effectivement, je vais vous parler du lien entre le canal lombaire étroit et l'amylose cardiaque TTR au travers d'une série anatomopathologique qui a été publiée en décembre dernier dans le JIM par une équipe suédoise. Alors, vous avez, on a tous bien perçu ce, ce lien entre canal lombaire étroit et, et amylose cardiaque TTR, mais pour autant, il y a peu de données dans la littérature en termes de prévalence. Et euh, peu de donner également euh, au niveau des séries pathologiques. la plus grosse série jusque-là euh, comportait 56 patients, avec une forte prévalence des dépôts amyloïdes, dont la moitié des dépôts TTR. Alors la méthodologie de l'étude est très simple, il s'agissait d'inclure de, prospectivement des patients de plus de 50 ans, référés pour une chirurgie de canal lombaire étroit, qui n'avaient pas d'antécédent cardiaque. Et des biopsies euh, étaient réalisées systématiquement à la recherche de dépôts amyloïdes, et après caractérisation, lorsqu'il y avait des dépôts TTR étendus, il y avait une recherche d'une atteinte cardiaque. C'est une étude essentiellement anatomopathologique avec euh, quatre volets. Un premier volet classique rouge Congo, microscope polarisé pour les dépôts amyloïdes. Un deuxième volet d'immunofluorescence pour caractériser les dépôts TTR. Puis ensuite, il y avait une quantification visuelle des dépôts et des western blood des dépôts. Alors, la quantification visuelle, c'était une échelle de 1 à 4. Selon caractère épars ou confluent des dépôts et leur intensité. Et en cas de dépôt grade 3 ou grade 4, les patients pouvaient bénéficier d'une exploration cardiaque. Alors, les résultats de cette étude 250 patients inclus, c'est-à-dire c'est 5 fois plus que la, la série précédente, avec une prévenance de, de femmes et 86 de dépôts amyloïdes au Congo. Par contre, à l'immunofluorescence, 37% de dépôts TTR et euh, 17% de dépôts TTR grade 3 ou 4, c'est-à-dire intense. Ces patients avaient ensuite, euh, pour certains d'entre eux, malheureusement, il y a eu des pertes de but des investigations cardiaques. Alors si on regarde un peu plus dans, dans le détail, les patients avec des dépôts étendus, grade 3 à 4, eh bien, il y avait une prédominance euh, de patients plus âgés, c'était statistiquement significatif. Il y avait une prédominance masculine. C'était également statistiquement significatif. Ensuite, il y a eu un Western blot des dépôts euh, quand ils étaient intenses. Et euh, lorsqu'il y avait euh, l'étude Western blot, eh bien, on s'apercevait que c'était un, un pattern de type A, c'est-à-dire qu'il y avait présence à la fois de molécules entières de TTR, mais également de fragments C-terminaux témoins d'une amylose à risque systémique et à risque de localisation cardiaque. Vous avez noté qu'il y a 49% des patients qui avaient des dépôts amyloïdes non-TTR. Ils n'ont pas été caractérisés dans cette étude. Il y a peu de données dans la littérature. Il y avait souvent des patients avec des dépôts à la fois TTR et d'autres dépôts, comme ici en rose, euh, amyloïdes non caractérisés. Alors, si on s'intéresse aux patients avec euh, des dépôts étendus euh, grade 3 ou 4, eh bien, on s'aperçoit que euh, sur les données cliniques, une donnée intéressante, c'est qu'il y a 17% de la population qui a été opérée d'un canal carpien dans le passé, c'est exclusivement des hommes. L'évaluation cardiaque des patients avec dépôt TTR étendu est un peu décevante. Seulement 61% d'entre eux ont bénéficié d'une IRM cardiaque. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y avait aucun aspect d'amylose à l'IRM cardiaque avec un T1 mapping normal, notamment chez tous les patients. En première conclusion, on peut dire que c'est une des plus grosses séries anatomopathologiques publiées de canal lombaire étroit et que chez des patients tout venant opérés d'un canal lombaire étroit plus de 50 ans sans antécédent cardiologique, on va retrouver 86 de dépôts amyloïdes, 37 de dépôts amyloïdes TTR, 17 de dépôts amyloïdes TTR étendus, 0% d'atteinte cardiaque au moment de la chirurgie lombaire. Alors, il y a des limites que vous avez perçues à cette étude. D'abord, il y a eu une exclusion des patients avec antécédents cardiaques qui peut-être modifier la prévalence des dépôts TTR. De Ensuite, tous les patients avec dépôts TTR étendus n'ont pas été explorés d'un point de vue cardiologique. et Les explorations cardiologiques comportaient des échographies sans strain et des IRM. Donc, Sous réserve des explorations menées, il n'y a pas d'atteinte cardiaque concomitante à l'atteinte du ligament jaune. Pour autant, il y avait des arguments pour dire que c'est quand même une maladie à risque cardiaque, une maladie de système, puisque. Un patient sur cinq avait un antécédent carpien, parce que euh, également sur les biopsies de, de adjacent ou ligament jaune où il y avait des adipocytes ou des vaisseaux sanguins, il a été retrouvé dans 43% des cas des dépôts TTR chez les patients avec des dépôts euh, dans le ligament jaune. Et puis euh, l'aspect Western blot est un pattern A à risque systémique. Alors cette euh, cette étude a induit euh, la notion de latence entre la chirurgie du canal lombaire étroit et la, le diagnostic de l'atteinte cardiaque. Jean-Pierre Jean Guéffier vient de nous répondre pour le canal carpien, mais on n'a pas donné à ma connaissance dans la littérature sur le canal lombaire étroit. Et puis, ça, ça, cette étude également euh, induit la notion plus complexe de dissémination. Euh, on sait qu'après euh, après transplantation hépatique, on peut revoir euh, apparaître des dépôts myloïdes euh, sur le cœur que lorsqu'on met en présence euh, avec des tétramères euh, TTR white euh, des fibrilles TTR dans le tissu, on peut in vitro euh, déclencher euh, un processus amyloïde. Donc la question sous-jacente, c'est est-ce que euh, la localisation sur le ligament jaune, ce n'est pas euh, une première étape de la maladie systémique et que c'est à partir de cette première étape que la maladie euh, diffuse, se dissémine et peut atteindre le cœur. Et enfin, si euh, cette, cette euh, publication m'a intéressé, c'est pour essayer de, de tenter de répondre à une question pratique. Euh, c'est que faire, euh, comment dépister euh, une amylose cardiaque TTR à partir d'une localisation euh, d'amylose TTR sur ségumentaire, euh, sur un canal carpien ou sur un canal lombaire étroit. Dans notre centre, on a, on a informé les chirurgiens sur euh, l'amylose cardiaque et donc euh, on a déterminé avec eux une population cible. Et Comme c'était évoqué dans la discussion précédemment, et donc, on, ils font désormais des biopsies. Par la suite, on a informé nos anatomopathologistes en leur disant que c'est important de typer euh, les dépôts. Et là, on a maintenant des patients avec des biopsies positives. Que faire Quel bilan initial réaliser euh, Et quel suivi euh, mettre en place Voilà, j'en ai terminé en rappelant que donc, la prévalence des dépôts TTR est très élevée chez des patients tout venant opérés d'un canal lombaire étroit environ. Euh, à 40%. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien, vous êtes tous les deux incroyables de ponctualité, donc on a un petit peu de temps pour discuter. Donc bah, du coup je vais en profiter pour poser la question que nous on a eue dans le, le chat, c'est est-ce que le canal lombaire finalement pour toi a la même valeur que le canal carpien, dans la visée bien sûr du diagnostic de l'amylose T1 alors, euh, d'un point de vue physiopathologique, on a envie de le penser, euh, mais euh, dans, sur les données de la littérature médicale, à ma connaissance, il n'y a pas d'argument, euh, il euh, n'y a pas d'études cliniques qui nous permettent de, de démontrer. Mais, et, et, ton, et ton impression clinique euh, comme red flags, en fait euh, Je pense oui, oui. que c'est un peu ça peut-être la question. Euh, à quoi tu te, te fier euh, Plus au canal carpien, plus au canal lombaire, à l'association des deux moi, j'ai l'impression, l'association des deux, puisque euh, depuis quelques temps, là, vu qu'on commence à travailler avec nos chirurgiens de la, de la main à côté, euh, je, je prends systématiquement les antécédents de lombaires étroits et, et de 1, et J'ai remarqué que ceux qui avaient les deux en même temps, euh, ils avaient des formes plus évoluées de TTR, de l'amylose cardiaque. Mais c'est une impression clinique qui n'a aucune valeur scientifique. Bien sûr, c'est quand même important. En attendant d'avoir les données, d'avoir ton impression. Et, et tu as commencé, donc toi, à regarder systématiquement, je ne sais pas si vous en dire plus, les canaux carpiens de tous les patients que, que la clinique t'envoie, du coup, ou... En fait, nous, la, la chance qu'on a à Angers, c'est qu'on euh, a, a un très, très gros centre de, de chirurgie de canal carpien, un des plus gros centres en France. Quasiment, il, tous les chirurgies de canal carpien sont réalisées euh, dans le centre à côté de chez nous, pour euh, un, un, un, un périmètre de 50 km. Et donc, euh, ça permet de, de pouvoir travailler avec eux et on a pu recouper nos données. Donc, euh, bon, on trouve des prévalences pareilles, identiques à celles qui sont dans la littérature. Plutôt un peu plus élevées, on est, on est entre 40 et 50 40 et 50 d'amylose PTR, donc chez les cardiaques, chez les patients qui ont été opérés de canal cardiaque Non. On inverse. effet l'inverse. C'est l'inverse. L'inverse. C'est une qu'on suit dans le centre. 40 à 50 de canal carpien, mais est-ce que tu as vu dans non, les... oui, On a surtout des white taps, on n'a quasiment pas d'héréditaire ouais. dans notre centre. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on eh on y travaille, mais le diagnostic euh, d'aminocéptère est encore réalisé un peu tardivement hein, sur des formes cardiaques et s'est évolué. Ouais. Et, et là, comme tu l'as dit dans, dans ton, euh, dans ton euh, papier, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait une IRM cardiaque. quoi. C'est-à-dire que là, ils l'ont fait tout de suite, donc effectivement, il manque un peu le suivi pour voir si la mylose ne va pas arriver dans le temps, ce qui est fort probable. Hein. Euh, et euh, ce qui est dommage de ne pas avoir fait la scintigraphie, euh, qui est sûrement beaucoup plus sensible que l'IRM dans ses formes précoces. Quoi. Okay. Toi, dans tes travaux actuels, tu peux nous en dire plus ou ça reste encore du confidentiel Alors. Euh... Il n'y a rien de confidentiel. Euh, effectivement, l'étude que je viens de vous présenter, c'est une étude réalisée par des, anato des, des anatomopathologistes qui ont publié l'étude, mmh. pas des cardiologues. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas eu de scintigraphie osseuse. C'est la grande limite de cette étude. Euh, mais on a quand même envie de penser qu'au moment du néociz du canal lombaire étroit, euh, possiblement les scintigraphies osseuses auraient été négatives. Mais c'est une hypothèse. Après, non, dans... Au, sur le plan de ce qui se passe localement à Angers, euh, j'ai pas de données parce que c'est que quelques ouais. poignées de patients pour l'instant. En fait, euh, pour vous dire, au départ, les anatomopathologiques, les anatomopathologistes, euh, nous répondaient Congo positif. Donc ça, c'était quand même. Donc là, ils caractérisent maintenant. Ouais. Mais euh, donc, euh, moi, j'avais qu'une seule crainte, c'était la L plutôt. Et donc, ouais. et, euh, donc là, on commence vraiment seulement à bien travailler euh, avec une caractérisation, avec un typage. Euh, dans les centres de, sont pas des centres de référence anatomopathologiste, il faut bien préciser, c'est essentiel de typer et peut-être même de quantifier. Mmh. Ah. Et ça, c'est intéressant, donc tu as réussi à le faire de manière systématique pour tous les patients, parce que si, si tu travailles avec une clinique de la main, là, il y a beaucoup non, de patients, là, ça... ils le font systématiquement maintenant, ça, ou ça, ça, ça reste, tu as, as défini un, un, une population à risque Voilà, donc ils nous ont expliqué qu'il y avait deux deux grands pics de, de fréquence de canal carpien dans, euh, en France, c'est-à-dire c'est les femmes euh, assez jeunes, enfin 40-50 ans, et puis euh, des, les hommes euh, 70 ans. Donc là, on cible évidemment cette population-là. D'accord. Euh, après, c'est un problème, c'est l'âge. Euh, on ne sait pas trop où mettre le curseur, le curseur sur l'âge, 60 ans, 70 ans. Euh, je serais bien intéressé d'avoir l'avis sur les rêves sur le sujet. Non, je n'ai pas, pas, pas, pas non plus de limite d'âge, c'est la problématique. Puis quand on voit les études sur la cinétique de l'atome cardiaque par rapport au canal carpien, en tout cas, moi, sur mon expérience, des fois, les, les papiers disent que c'est plutôt une médiane de 7-8 ans, euh, moi, j ai, j ai, ben, ça reste une médiane. Moi, j'ai des patients, ils ont eu un canal carpien 20 ans avant. Alors après, si ça se trouve, ça n'a strictement aucun lien, mais du coup, c'est des patients qu'on n'aurait pas forcément euh, ciblés et qui, pourtant, ont développé une vraie cardiopathie. Donc, je ne saurais pas dire… Euh, moi, moi j'aurais du mal à cibler, en fait, justement, les patients suivants. Alors comment comment vous, faites, vous, vous faites, vous demandez à vos chirurgiens de faire des biopsies à, à, à, qui, à pour qui Donc, euh, dans... sur, sur, sur les canaux carpiens mmh. Alors là, en fait, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a une étude en cours, ce qui fait qu'on fait un prélèvement systématique sur les patients qui ont accepté de participer. Euh, et on fait une écho systématique. Mais, mais en pratique, avant ça, on ne le faisait pas systématiquement. Et la problématique, d'après ce que j'en ai compris, hein, si je ne dis pas de bêtise, c'est que la chirurgie du canal carpien, c'est une chirurgie de, de section, en fait, qui vise à relâcher la compression, mais qui n'inclut pas un prélèvement. Et c'est pour ça que l'anatomie la, la, la, la est moins d'être systématique. C'est qu'à à la base, il n'y a pas de prélèvement sur ce type de chirurgie. Oui, c'est une chirurgie extrêmement rapide qui se fait en ambulatoire. Enfin, pour eux, c'est quotidien, et donc c'est compliqué de leur demander de les alors, moi, je veux juste revenir sur un point pratique qui est mon expérience. Hein. C'est vrai que le, les chirurgies de canaux lombaires, on va les retrouver, mais c'est quand même assez dur de savoir ce qui s'est passé parce que lorsqu'on interroge systématiquement des patients âgés qui ont une amylose sémine ils ont souvent des hernies discales, ils ont été opérés, etc. Et, et c'est quand même pas facile d'en faire le diagnostic euh, et de remonter l'histoire à contre-courant en fait, euh, par rapport au canaux carpien où c'est vachement plus facile, évidemment, de, de, de le poser hein, comme une histoire... Euh, de, de chirurgical et donc en tant que red flags euh, c'est ce qu'on étudie nous dans, dans notre centre euh, on est quand même très embêté sur les canaux lombaires euh, pour les pas, parce qu'il y a tellement d'interventions dorsales on va dire ou lombaires euh, qu'on a du mal à faire le, le lien forcément avec une histoire d'amylose et d'hypertrophie du diamant jaune et puis il y, a, il y a un deuxième type de, de, de canal, canal rétréci, c'est le canal cervical. Moi, je suis frappé de voir un nombre de patients aussi avec des canaux cervicaux rétrécis. Tu as vu quelque chose là-dessus dans description associé au canal lombaire, Julien, dans ton papier Vous dans en parlez pas, j'imagine. Dans ouais. le papier, dans la série précédente comportait euh, 50 canaux lombaires étroit, il y avait des hernies discales et il y avait des dépôts amyloïdes retrouvés. Euh, prévalence. Par contre, pour le je pas de problème. ok Ok. Bah écoutez, il est 14h, donc on va conclure. On a tenu le, le délai vraiment de manière incroyable. Merci à tous. Euh, la prochaine bibliose, ce sera donc le jeudi 18 avril et on aura Emmanuel Berthelot qui nous fera un papier sur la prévalence de l'amylose dans les cardiopathies hypertrophiques et Damien Legalois nous parlera du strain atrial et ventriculaire également pour le diagnostic des amyloses. Merci beaucoup de, de nous avoir rejoints et merci à nos orateurs et, et modérateurs et on vous rejoint avec plaisir avec Olivier dans 15 jours. Très bonne journée à vous et prenez soin de vous, faites attention à, à notre ennemi commun, que ce soit en France ou au Maroc, attention Zoubida et à très bientôt. Au revoir. merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.